Donc, aujourd'hui, 29 novembre, Alexandre et moi, on est là pour vous présenter quelques nouveautés qu'on a ciblées. Puis, l'histoire de cette présentation-là, en fait, c'est qu'on vous a sondé en début d'année sur vos besoins. Et c'était un besoin qui revenait de façon récurrente. Là, je pense qu'il y a une trentaine de personnes qui ont dit « Ah, bien nous, comme webinaire, on aime savoir des nouveautés. » Donc, c'est pour ça qu'on est, on est là aujourd'hui. Puis, il y a même quelqu'un qui a dit « j'aimerais avoir des nouveautés pr présentées par Alexandre Bazinet ». Donc, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a nommé le nom d'Alexandre. Donc, on a trouvé ça très drôle. Euh, alors, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, il n'y a pas juste moi qui va parler, faites-vous en pas là, Alexandre va parler beaucoup. Comme ça, vous allez avoir euh, Alexandre qui présente les nouveautés. Euh, donc, ah oui, si vous voulez avoir accès à la présentation… Il y a euh, l'URL court juste ici, que vous pouvez euh, euh, en fait taper dans votre navigateur, monurl.ca, barre oblique, nouveauté, pas d'accent évidemment, réapo, pas d'accent. Et euh, vous allez avoir accès à notre présentation. Il y a également le code QR si vous avez un appareil mobile qui peut numériser les codes QR, donc euh, qui se trouve dans le haut du diaporama. Alors, euh, bien, on va se présenter. Donc, Laurie Bédard, conseillère pédagogique dans l'équipe APO depuis un an maintenant. Donc, j'ai fêté mon, mon premier anniversaire la semaine prochaine. Et euh, Puis, euh, en fait, ben, je, ça fait comme huit ans que je suis conseillère pédagogique précis, euh, ben, en, en lien avec le numérique, mais un an au elle ici. Et euh, Puis, mes dossiers sont principalement aux primaires, aide technologique, tout ce qui est créativité, iPad, citoyenneté, éthique à l'heure du numérique. Donc, euh, expertise variée. Souvent, je, je vais donner des formations sur secondaire, donc euh, on est vraiment multidisciplinaire. et je suis... Alex, je vais te laisser te présenter. Bien moi, je suis là depuis trois ans, c'est surtout les iPads et les... Euh, tout ce qui concerne la suite Google, dans le fond, que, que, que, qui commence à être ma spécialité. Euh, c'est ça. Puis, euh, très content d'avoir leuré depuis un an, L'interlocutrice iPad, super euh, compétente, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, L'intention, j'en ai déjà parlé, donc on va présenter les nouvelles ressources. Une idée à peu près par ressource pédagogique. il y en a mille autres certainement pour chacune des applications ou des ressources. Euh, je vous laisse là vraiment justement réfléchir à ça pour qu'on puisse les partager à la fin. Alors, on part! Ça va, Alex? Ça ouais. va. Oui. OK. Premier coup de cœur, là, je vais juste partager. Euh, mettre mon onglet juste ici. C'est une plateforme euh, de balado, en fait, de création sonore, qui est la plateforme ECO. On a découvert, découvert la plateforme, en fait, à la formation conjointe et collaborative du RICI. Euh, je vais vous montrer là, rapidement l'interface tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme québécoise, donc elle est vraiment créée au Québec. Et c'est une plateforme dédiée pour l'éducation aussi, ce qui est très rare en... En, en balado. Là, Alex, tu peux peut-être me corriger, là, mais il me semble qu'il n'y en a pas des tonnes de plateformes de création de balado dédiées à l'éducation. Donc, je vous partage les caractéristiques. Puis après ça, je vous montre un petit peu l'interface que vous allez pouvoir y trouver euh, euh, de votre côté là, quand vous allez faire l'exploration. Donc, je l'ai dit, plateforme de, euh, québécoise de création. On peut faire des histoires narratives ou des parcours euh, sonores, donc ça peut être intéressant en univers social, justement, euh, mais aussi en français. Donc, ça peut être euh, une, une belle façon de, de, de narrer les histoires et d'y ajouter des ambiances. Euh, on associe les créations sonores, les sons, les images, donc on parle de multimodalité, les personnes qui étaient là au dernier webinaire, on a beaucoup abordé le, la multimodalité, donc on réinvestit dans cette application. Euh, ils ont, pour créer leur plateforme, consulté. Bien, en fait, ils ont des partenariats, donc un partenariat avec la puce à l'oreille. Si vous ne connaissez pas la puce à l'oreille, superbe plateforme pour l'écoute de balados dédiée au public jeune, donc euh, à vos élèves. Euh, Notez-le aussi, là. ça ne fait pas partie des nouveautés, mais c'est quand même une belle ressource là, que, que je vous conseille. Euh, et la chaire de littératie médiatique multimodale, on s'est inspiré des travaux de la chaire de littératie médiatique multimodale la, la dernière fois lorsqu'on a fait le webinaire. Il y a trois modes de création du balado, donc on peut faire un balado de façon individuelle, mais on peut avoir également euh, des euh, projets euh, de, en petite équipe ou en classe. Donc, le prof pourrait créer sa classe et inviter ses élèves à l'aide d'un code également pour créer un projet de classe. Je l'ai pas testé cette, cette fonctionnalité-là. Là. Je suis super transparente. C'est juste que je sais que ça existe. Euh, puis, on peut faire le montage dans la plateforme même. Donc, ça aussi, c'est vraiment un gros plus parce que souvent, on doit faire le montage dans une autre plateforme et revenir ensuite. Idée pédagogique vous irez voir euh, ici, il y a le cahier de l'élève, mais sur le site du Récit de l'univers social, vous avez le projet euh, complet. Donc, c'est pour développer la pensée géographique ici. Donc, euh, puis, par rapport au territoire et tout ça, euh, vous pourrez aller consulter. On a le cahier de l'élève ici. Alors, la plateforme, lorsqu'on. <rire> Moi, je suis connectée, là, donc, c'est ma, ma connexion. On arrive sur le site. Ça ressemble à ceci. Donc, on peut créer. Mais on peut aussi aller voir ce qui a déjà été fait par d'autres élèves. Donc, on a des créations qui peuvent être publiques ou privées. Donc, si je vais ici, là, il y a un projet justement avec euh, le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. On fait des, des, des blagues de tuto. Là. Je n'ai pas vu celui-là, si c'est pertinent, là, mais tout, je pense que j'ai écouté celui-là. Donc, vous pourrez aller voir, c'est des créations d'élèves qui sont euh, dans la section « Découvrir ». Le fait de pouvoir le publier sur la plateforme, ça fait un peu une... Ça rend ça un peu plus sérieux pour les élèves aussi. Là. Ça a ouais. été découvert par d'autres personnes. Ça. Tout à fait. Donc, la diffusion. Puis, quand on va dans l'option création, c'est ici qu'on peut avoir les trois modes de création. Donc, un projet solo, euh, donc un projet collectif qui euh, je, Là, j'essaie de voir la différence. Je pense que les, les élèves peuvent le faire par eux-mêmes, le projet collectif, tandis que le groupe, c'est vraiment l'enseignant euh, qui crée le projet puis qui envoie le code aux élèves. Puis ce qui est intéressant aussi, dernière chose après ça, je passe au prochain pour être sûr de rentrer dans le temps, Alex. Les ressources pédagogiques, il y a quand même des idées aussi d'activités pédagogiques qui sont là, euh, deuxième cycle du primaire, troisième cycle, premier cycle. Il y a quelques projets. J'imagine que la plateforme, vu qu'elle est nouvelle, ils vont davantage ajouter des ressources. Mais vous avez euh, des scénarimages par exemple à remplir, donc selon la thématique de l'activité. Donc, c'est euh, un petit clé en main là aussi pour vous, si vous voulez partir de ces projets-là. Il y a toute la démarche pour l'enseignant pour pouvoir faire un projet de balado. Alors, c'était la première ressource. Je ne sais pas euh, si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Vous pouvez juste me faire un petit pouce en l'air. On n'a pas les réactions, on n'a pas les emojis. Hein? Non, ça arrive encore. C'est ce que vous <rire> <semaines>. Depuis un <rire> et demi. <rire> Très intéressant. Très, très intéressant, surtout pour le récit d'aventure en deux. Mm -hmm. Ah, mais génial. Donc, euh, vous gardez en tête, c'est justement ces idées-là, Charles, là, pour les noter à la fin. Là, ça, nous, ça nous aide aussi en même temps à voir comment vous pourriez les utiliser. En passant, un petit bémol, c'est nouveau pour nous aussi. La plateforme est relativement nouvelle. Elle a à peu près un an, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est encore en développement. Tout ça qui travaille encore dessus à l'améliorer. puis C'est un peu... Euh, c'est encore un peu sur le rough. Là. Ouais. disons, c'est encore quelque chose de mature qui a déjà 5 ans, par exemple. Donc, il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas euh, encore une plateforme super mature, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de, de potentiel. La deuxième chose, c'est les jetons intelligents dans Google Documents. Euh, c'est disponible aussi en format un petit peu... Ben, dans le fond, c'est disponible aussi, euh, c'est la même chose dans la feuille de calcul. Ça permet d'utiliser... C'est comme des petits jetons, vous devez les avoir déjà vus. Euh, si vous utilisez euh, les produits Google, comme Google Docs. Euh, les jetons intelligents, ils apparaissent dans le menu insertion. Euh, dans le fond, ça nous permet de faire un menu déroulant, déroulant pardon, intégré à Google Docs. Donc là, Laurie, a fait une démonstration. On a des jetons intelligents déjà dédiés pour des personnes, des fichiers. En fait, il y a comme tout un travail de, de, de peaufinage un peu dans Google Docs. T'sais, avant qu'on mette un lien dans Google Docs d'un autre document, c'était une longue long URL bleue, pas belle, longue, puis mal intégrée. Maintenant, quand il voit qu'on met, par exemple, l'URL d'un autre document, mais ben, il vient la formater, puis faire une belle petite pastille ronde. Ça nous fait un lien vers l'autre document. Si on écrit comme là, Laurie, elle a écrit mon nom, mais ça fait un beau petit jeton avec mon nom, tout ça. C'est pas juste l'apparence qui est là, c'est aussi, ça propose de partager avec moi le document. Comme en ce moment, le document, il n'est pas partagé avec moi, mais le fait qu'elle ait écrit mon nom, il y a eu une, une case qu'on voit à la droite, puis ça offre de partager avec cette personne-là. C'est des choses qui vont être de plus en plus intégrées à Google Docs. C'est le début, là, ça commence comme ça, ça fait déjà quand même quelques mois. Mais plus ça va aller, plus on va voir des choses comme ça intégrées Google Docs, comme si on se détachait du simple éditeur de documents, éditeur de texte, pour devenir quelque chose de beaucoup plus intégré dans le web. On se détache de la feuille qu'on va imprimer pour avoir des avantages de la version web, parce qu'il faut se le dire. Dans Google Docs, souvent ça va rester web. On Et, est encore dans euh, la multimodalité, Alexandre. Ouais, exact, c'est vrai. Avec... Ça permet une approche beaucoup plus multi, multimodale. Et d'ailleurs, euh, c'est un bonus, ce n'était pas dans la, la, la, la, la Google Slide, mais si on va dans le fichier, dans la configuration du document, on peut se détacher de la page maintenant. Vous devez l'avoir peut-être vu déjà, il y a un pop-up qui apparaît pour me le proposer. Mais dans la configuration de la page, dans le bas du menu, on peut dire, OK, on laisse côté de la pagination, on va sans pagination, ça ne sera jamais imprimé de toute façon. Quand on vient profiter de la largeur de l'écran, c'est beaucoup moins contraint avec la page, comme ça c'est moins euh, daté, je dirais. Donc, c'est pour les jetons, je vous invite à aller le, le regarder. Juste avant de changer de sujet, je veux juste vous montrer, je vais partager ma, ma page, Laurie. Euh, je, vais, je vais te pousser. Okay. <rire> parce que euh... que je vais montrer l'idée pédagogique aussi après, mais c'est pas grave. Okay. Donc euh, c'est en ce moment je travaillais hier avec une CP en anglais qui est en train de développer une grille d'évaluation. Elle a le fait ses jetons, ses euh, menus déroulants, ses jetons intelligents comme ça, qui est un menu déroulant. Puis on les crée comme là on peut venir évaluer les élèves selon euh, ce qu'ils font donc pas acquis, euh, tu des fois tout ça. Donc ça nous fait des menus, on les crée nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est euh, on a le contrôle là-dessus sur, sur la couleur, sur ce qui est écrit, sur le nombre de choix. C'est ici, en appuyant sur le « plus », on vient créer euh, nos propres menus qui restent à travers les documents. On n'a pas à réinventer à chaque fois notre menu. Une fois qu'on en crée un, il reste là puis on peut l'utiliser à volonté dans n'importe quel de nos documents. Euh, donc, petit, donc pour le faire, là, je pense qu'on n'a peut-être pas dit, mais il y a des vidéos qu'on vous a partagées dans la présentation. Vous avez des vidéos qu'Alex fait, qu'on appelle des shirts. Donc, dans YouTube, on peut faire des petits shirts qui ressemblent à TikTok. Donc, vous irez les voir. Alex est vraiment dynamique. J'adore <rire> <rire> ces vidéos. Et puis, dans le fond, le, il y a deux manières de le faire. Non? avec le menu Insertion ici ou avec le A Commercial. Donc, vous allez pouvoir aller créer, par exemple, une liste déroulante. Euh, puis, euh, vous pouvez configurer chacune de vos options. Donc, dans les vidéos, là, Alex vous en parle, puis euh, c'est vraiment bien fait. Euh, puis, un autre, euh, euh, une autre idée là, pédagogique, puis je suis certaine que vous en en avoir plein, euh, que vous allez pouvoir nous partager à la fin, c'est Lynn-Marie, notre collègue, là, qui a, euh, en fait, trouvé euh, cette activité-là, qui est une activité, euh, ben, en fait, c'est un texte, une dictée trouée. Donc, c'est une idée là, de, euh, je ne m'appelle plus euh, Eric Kurtz. Donc, on pourrait avoir une liste, pour, je pense aux plus jeunes, par exemple, notre, notre banque de mots, puis l'élève doit aller choisir quel mot euh, va placer. On pourrait aller travailler nos verbes aussi de cette façon-là, donc l'accord de nos verbes à l'intérieur d'une phrase. Donc, ça peut être une idée intéressante également. Dans, la, dans le webinaire, en fait, si vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir créer une copie dans votre Google euh, Disque. En passant, ça c'est beaucoup de travail pour le prof, mais on pourrait avec des élèves un peu plus autonomes, puis pour les leur apprendre, comme disait Charles, avant qu'on débute, leur apprendre un peu le traitement de texte tout ça. On peut faire construire des exercices comme ça par des élèves que eux-mêmes fassent des menus déroulants, puis qu'ensuite ils, ils puissent le partager aux autres élèves. Donc, les élèves en construisant l'exercice. C'est eux qui travaillent, puis ils ont à apprendre à montrer leur, euh, conjugaison, leur euh, connaissance de conjugaison, par exemple. Regardez le même, le même exemple. Exercice guidé, je ne sais pas si vous avez vu ça. On a tous ça, et c'est euh, un peu de notre faute. On, on est en ce moment... Euh, que le, le, les exercices guidés, c'est en mode bêta. Le CSSMI l'a, mais les autres centres de services, normalement, ne l'ont pas. On a fait la demande, on travaille de près avec Google depuis... Euh, depuis presque un an maintenant depuis plusieurs mois euh, et on a souvent des réunions avec eux directement et euh, on a demandé d'être euh, testeur pour cette nouvelle fonctionnalité-là qui apparaît dans Google ici. On le voit dans euh, le petit menu hamburger, on a exercice guidé. Il faut faire attention, c'est une fonctionnalité, une, une option de classroom nouvelle qui va disparaître. Donc, je commence en disant, attention, vous allez peut-être le perdre d'ici au printemps. C'est juste qu'en ce moment, on peut l'essayer à volonté, l'utiliser, tout ça. Pour l'avoir et ne pas qu'elle disparaisse, il faut payer pour Google. Il faut avoir le compte «Teaching and Learning », ce qui est disponible. Euh, mais il faut en faire la demande. Puis, il y a seulement deux moments dans l'année où on peut faire la demande. C'est début septembre et début janvier. Donc, vous pouvez faire la demande maintenant. Les directions en font la demande. Puis, au fond, c'est une question de... de que charger les écoles, euh, tu sais pour ce euh, qui l'école l'achète puis le CRPI... bien je sais pas euh, ça paraît que je suis pas dans mon bag là les oui, enfants, il y a vraiment d'école tout ça c'est juste que pour que les écoles soient chargées le bon montant tout ça il y a tout un affaire puis ça peut pas être euh, tout au long de l'année qu'on peut s'abonner donc on est abonné pour un an une fois qu'on est abonné ça nous donne des choses de plus dans Classroom entre autres euh, practice sets c'est un peu comme Google Form mais dans euh, « Intégrer à Classroom », ça nous permet de faire des questions de plein de titres, un peu le même type de réponse que dans formulaire Google. Et euh, l'élève, en passant, on peut l'essayer en tant qu'élève. C'est super le fun, fait on voit exactement ce que l'élève va voir. Euh, l'élève, dans le fond, répond à l'intérieur même de Classroom. Ça ouvre même pas un nouvel onglet, ni rien. Euh, et euh, l'élève, dans le fond, il, il répond. Et il y a immédiatement la réponse à sa question. Est-ce que c'était bon ou c'était pas bon? Il peut réessayer tant qu'il n'y a pas bon. Donc, ça, il y a seulement les questions à développement que ce n'est pas le cas. Et une chose intéressante, c'est qu'on peut, comme vous voyez ici, c'est une question un peu spéciale. Ce n'est pas écrit dans la même police de caractère. C'est que c'est un PDF qui a été capturé un peu. C'est comme une capture d'écran de PDF. C'est un outil intégré à euh, Practice Sets euh, qui permet de prendre les PDF qu'on possède déjà et c'est au fond, on vient entourer les questions qui nous intéressent, qu'on veut intégrer à notre practice set, puis ça vient faire les questions pour nous. Donc, on a une page de PDF, on fait que ça, c'est la 1, ça, c'est la 2, ça, c'est la 3. Et ça fait notre practice set, comme ça. Et on les envoie aux élèves, Tout ça, on voit les réponses facilement. C'est super le fun. Donc, on aurait aimé ça avoir ça il y a vraiment longtemps dans le Classroom, dès le début même. Donc, c'est vraiment pas bon pour les examens, mais très bon pour tout ce qui est drill, formatif, euh, pour les ça. C'est super intéressant. Euh, la prochaine, euh, je ne vais pas partager mon écran tout de suite, euh, mon écran de mon ordi parce que je vais partager l'écran de mon Chromebook pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, on a une nouvelle application directement intégrée dans mon Chromebook. Euh, donc, euh, depuis, je pense septembre, non? donc à peu près en septembre, on, a, ouais. on avait une mise à jour qui a été proposée en septembre et on a l'application Galerie. Euh, qui a été euh, en fait, euh, qui est nouvelle, là. donc qui est intégrée maintenant à notre Chromebook. Donc, je vais juste vous partager mon écran de Chromebook mmh. pour que vous Quand on dit notre Chromebook, c'est autant élèves qu'enseignants. Tous les Chromebooks maintenant mmh. ont application de plus qui s'appelle Galerie. Donc, comment je fais pour trouver cette application-là? Dans mon lanceur d'application, en fait, je vais trouver. Donc, ça ressemble à ça. C'est une application qui est mauve. Là. Donc, Galerie elle était rouge au départ, donc elle a changé de couleur, elle est rendue mauve. Donc, vous cliquez dessus, puis vous avez quatre options ici que vous voyez. Donc, font qu'on peut modifier une image, qu'on peut remplir un PDF. Quand on parle de remplir un PDF, là, on parle de l'annoter puis on peut euh, regarder des vidéos, puis écouter des fichiers. En fait, ce que ça fait, là, des fois, c'est comme, OK, c'est quoi la pertinence, je peux écouter une vidéo à partir de mon Google Drive ou de, bien, ce soit même une piste audio. Euh, ce que ça fait, c'est que ça va faire euh, une fenêtre d'écoute plus petite que je peux placer par-dessus une autre application, donc est déplacée euh, comparativement à des onglets euh, qu'on a en haut dans notre navigateur. Donc, c'est peut-être la plus-value pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir d'autres options aussi qui vont euh, apparaître euh, avec cette application-là. C'est nouveau, encore une fois. Donc, comment on fonctionne? C'est qu'on a, euh, bien, ça va être surtout modifier les images puis remplir des PDF que vous allez peut-être utiliser au départ. Puis moi, ben, j'ai une image ici, j'ai un diagramme de veine Par exemple, je veux que mes élèves comparent euh, euh, deux sociétés. Donc, j'irai euh, leur demander d'aller annoter mon PDF ici avec l'outil. Avec, Moi, j'ai un stylet, mais on pourrait le faire avec, aussi avec le doigt. Là, donc, ou des... Je ne sais pas si vos élèves ont des distillés. Donc, savoir, puis il y a comme des petits crayons ici. Donc, je peux aller annoter comme ça. J'ai ce crayon-là ici qui est plus de type surlignard. Puis, j'ai la gomme à effacer. C'est sûr que ce sont des outils d'annotation de base, mais quand même, on n'avait pas cette option-là directement intégrée dans le Chromebook avant. On devait télécharger une extension. On va nommer, exemple, Camille. Donc là, ça nous permet de faire ce type d'annotation là directement dans euh, le Chromebook. Euh, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des options. Une fois qu'on a terminé notre annotation, c'est qu'on peut partager avec le petit bouton de partage ici. Vous pouvez copier l'image puis ou sinon l'envoyer dans euh, Classroom. Donc, euh, c'est les deux options là, qui s'offrent à vous. On peut aussi aller l'enregistrer sous un dossier particulier. Donc, on pourrait aller choisir dans notre drive à l'endroit où on veut euh, la noter. Donc, euh, c'est une nouvelle application. Je vais repartager mon écran. La, la plupart de ces choses-là existaient déjà dans le Chromebook, mais il était beaucoup plus difficile à trouver et à utiliser. On pouvait déjà écrire sur un PDF. Mais fallait un peu le télécharger dans l'appareil. Après ça, on ne savait plus trop, puis ça, ça apparaissait comme si on était dans Chrome, dans un nouvel onglet. C'était plus compliqué, tandis que là, c'est rassemblé dans une application. mais bien content pour la, la, la découvrabilité de tout ça. C'est vraiment Exactement. Ça agit un peu comme un filtre. Si on clique sur le Fichier audio, mais ça nous montre les fichiers audio qui sont dans notre drive. Donc, ça, ça, ça vient déjà comme faire le premier filtre de ce qu'on cherche. C'est super intéressant. Notre collègue lynn Marie a fait une vidéo ici, donc, qui vous explique en détail comment utiliser l'application, comment la, la fonctionnalité de l'application. Donc, vous pourrez aller voir dans un deuxième temps. Certaines idées, donc j'ai déjà mentionné, la rétroaction manuscrite, compléter des canevas de travail ouvert. On y va davantage dans du canevas de travail ouvert, ce qui est intéressant, qui donne une liberté, en tout cas une certaine forme de créativité et une plus-value aussi à utiliser ce genre doutils là euh, Parce que sinon, ben, on vous dirait, ben, remplissez euh, sinon sur une feuille de papier. Il y a ça aussi, là, de regarder la plus-value, le temps investi versus la valeur pédagogique. Euh, C'est à vous de voir. Créocode. Créocode, concours national de programmation qui a été développé par le RICI. C'est un clé en main, c'est vraiment chouette parce que on a, vous avez des, accès à des formations et les formations, si vous ne pouvez pas y assister à la journée de la formation, elles sont en rediffusion. Et il y a des activités clés en main pour pouvoir préparer les élèves au concours. Euh, donc, euh, autant au niveau préscolaire, primaire, secondaire, FGA, les défis sont déjà prêts pour vous. Ce n'est pas encore euh, sur la plateforme, mais ça s'en vient. Il y a une offre de webinaire. Qui en ce moment, donc du 17 novembre au 8 décembre, il y a des webinaires. Si euh, vous voulez euh, les regarder, les visionner, ils sont sur la plateforme. Si vous voulez ensuite participer, c'est avec Scratch ou Scratch Junior chez les petits. Les démarches pour, euh, pour les applications Scratch et Scratch Junior se trouvent sur la zone APO. Donc, on a un lien. Donc, tout ça, il y a des liens là, pour pouvoir accéder à ces informations-là. Je monte la plateforme rapidement, Alex. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, les formations, les défis, euh, les personnes à contacter. Puis, si vous voulez vous inscrire, c'est juste ça. C'est super simple comme plateforme. C'est un beau concours qui rassemble plusieurs élèves partout au Québec. Je prends la fenêtre pour euh, Google Earth. Perfect. La plupart d'entre vous connaissez déjà Google Earth. Euh, on, on a connu le Google Earth où il fallait le télécharger dans le PC. C'est une grosse application assez lourde. Google Earth, depuis quelques années est devenu web, c'est pas ça la nouveauté. Euh, mais en fait, Google a rajouté plein, plein, plein de fonctionnalités en profitant du fait que ce soit sur le web tout ça. Il euh, y, y a vraiment plein de choses qu'on peut faire il y a plein de choses déjà faites d'avance, plein de matériel déjà donné euh, pour les enseignants. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Quand on parle, de, disons qu'on fait une recherche, bien, on peut, par la recherche, par exemple, si j'écris euh, « volcan, je, je vais aborder le, le thème des volcans dans ma classe. Il y a déjà plein de lieux, évidemment, qui concernent les volcans qui vont sortir, mais on a déjà des jeux questionnaires qui vont sûrement avoir lien avec les volcans. On a même des calques qui vont s'ajouter par-dessus, qui vont nous donner, euh, qui vont en fait euh, parler des volcans, tout ça. J'ai des visites guidées. Les visites guidées, c'est extraordinaire, là. Ça, ça ouvre. Un panneau comme ça qui devient, ça devient comme ça, c'est comme un, une couche qui se met par-dessus Google Earth et qui nous permet de, c'est toujours séparé de cette manière-là, on a le deux tiers de l'image qui est la planète, la carte, tout ça, qu'on peut toujours modifier. On peut, je veux dire, on peut s'y déplacer. Là. Je pourrais bouger avec ma souris ici. Et on a le dernier panneau à droite qui nous montre des informations. Je peux cliquer sur le petit euh, avion en papier ici pour aller voir plus d'informations. Et j'ai une flèche en bas à droite qui me permet de naviguer dans le fameux parcours. Ces parcours-là, il y en a des centaines dans Google Earth qui sont déjà faits. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais, mais déjà la présentation à elle décolle beaucoup du petit cahier Géo à la carte, mettons, C'est vraiment quelque chose de très beau. Et ça décolle aussi de la Géo. On n'est pas obligé d'utiliser ça seulement en géographie. Euh, ça nous permet d'utiliser... Moi, par exemple, je faisais... Je donne un exemple dans la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. D'un parcours que j'ai fait avec mes élèves, c'était Tommy l'Enfant-Loup, mais on suivait Tommy l'Enfant-Loup à travers le Québec, à travers le parc des Laurentides, autour du lac Saint-Jean, tout ça. Mais on suivait ça, on avait fait un parcours dans Google Earth. Parce que là, en ce moment, je suis dans l'onglet exploration, mais on peut, il y a un outil de création de projets intégrés dans euh, Google Earth. Au fond, moi, ce que je trouve, c'est très sous-utilisé, cela, mais c'est un moyen de faire... Euh, l'équivalent de ce qu'on ferait, mettons, dans un Google de présentation, mais avec un outil qui est super puissant, là, quelque chose qui nous, montre, euh, que, que, qui nous montre vraiment plein de, de, de possibilités, là, de la carte, on peut mettre des images, des photos, des vidéos, tout ça. C'est plein de choses, ça, je vous montre, Tommy L'Enfant-Loup, justement, que j'avais fait avec mes élèves. Euh, donc, on suivait ce qui se passait, où il s'en allait, son école primaire, ici, pas loin, tout ça. C'est un exemple. Il y en a plein qui sont déjà faits, donc. Euh, je veux pas, On n'a pas le temps aujourd'hui de, de, de, de rentrer longtemps là-dedans, mais ça vaut la peine d'aller explorer. Il y a des quiz qui sont tout faits. Par exemple, ici, euh, il y a des jeux. Euh, un des jeux les plus le fun, c'est euh, euh, Carmen San Diego, comme ça. On suit, là je ne cliquerai pas dessus, ça va faire du son, tout ça, mais on suit Carmen San Diego, on court après à travers le monde. Il y a des quiz, on fait ça avec les élèves, c'est du matériel tout fait qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là, il y a des choses qui jouent avec le son, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, une super belle ressource. Et je donne même l'exemple aussi qu'on peut l'utiliser, Google Earth, avec euh, des mesures de distance intégrées. Donc, on peut vraiment utiliser la carte et euh, utiliser l'outil de mesure qui est là. Il y a un outil en bas, là, ça nous permet de faire des cercles, euh, calculer des distances des, des, euh, des surfaces. Donc, au lieu de le faire un peu dans le vide, quand on est en mathématiques, on peut utiliser Google Earth. Donc, on parle de mathématiques, géo, euh, euh, éthique, euh, y a, y a français, anglais, c'est vraiment quelque chose qui peut, c'est un outil pour les profs qui, qui est vraiment, vraiment le fun à utiliser, qui peut vraiment valoir la peine. Donc, euh, c'est, <rire> on va vite, hein? vraiment, ça mériterait, euh, moi, je, ça mériterait une formation d'une journée, juste, euh, l'éditeur tout ça. Mais allez voir ça, explorer par vous-même, c'est vraiment le fun. Parlez-en vos collègues, c'est super, super intéressant. Merci Alex. Donc maintenant, je vais vous parler, écoutez, d'une super ressource que le CSSMI paie depuis le mois de septembre et qui est très peu utilisée. Euh, J'imagine parce que c'était peut-être pas connu et c'était peut-être pas su. Donc, c'est le journal numérique le curieux pour aborder avec les élèves plusieurs enjeux d'actualité. Donc, en fait, eux, ils font, euh, je crois, une revue d'actualité par semaine et ils ont également un fil de nouvelles euh, que vous faites suivre, un peu comme, vraiment comme un journal. Le curieux, c'est eux qui vont publier aussi une chronique dans la presse. Je ne sais pas à quelle fréquence, ils publient régulièrement pour les élèves une chronique dans la presse. Donc, c'est le même média. C'est beau, là. Il y a des ressources clés en main pour vrai. Allez-y, explorez-les. Euh, si vous n'avez pas d'activité pédagogique, que vous avez de prévu avec ça, le prochainement, au moins partager aux élèves pour qu'ils puissent le lire. Donc, les élèves, c'est super intéressant. C'est pour les 8 à 14 ans. Donc, je montre comment y accéder. En fait, il faut absolument passer par zone APO. Euh, c'est le point parce que, en fait, c'est avec ça qu'on a la connexion CSSMI qui fonctionne. Donc, je clique. Moi, j'ai déjà fait la recherche pour vous. Euh, avec le petit mot-clé. Donc, quand vous cliquez sur la présentation, vous arrivez sur le curieux. Donc, l'application ici. Et je vais l'ouvrir à partir de Zone APO. Et puis là, regardez ça. Vous allez voir, ça sent bien. Donc, ici, le fil d'actualité que je vous parlais. Donc, on a ici, euh, que vous pouvez accéder. On a, regardez, tout est beau en plus. Là. Donc, ici, des nouvelles à Coupe euh, du, de, de, voyons, du monde du soccer est lancée. Donc, il y a des articles ici, les médias écologistes. C'est un bon moyen d'aborder l'actualité. Euh... Vraiment, puis les revues, pour vrai, c'est magnifique, les créateurs des revues, qui, les graphistes en fait, c'est vraiment superbe. Donc, si je regarde la revue, l'édition du 23 novembre, donc vous allez voir, on peut télécharger le PDF. Donc, Nancy, c'est ce que on va revenir à ta question ou on pourra y répondre en clavardage ou garde là pour la fin. Euh, puis, on a les activités pédagogiques ici. Il y en a 26 jusqu'à présent, mais ils en ajoutent régulièrement les activités pédagogiques. Euh, donc, vous pouvez aller fouiller ici sur des sujets quand même, des enjeux d'actualité, mais qui ne sont pas nécessairement spécifiques, là, euh, la nouvelle, la semaine. Donc, c'est vraiment des enjeux. Comme ici, le métaverse, le, le travail des enfants. Donc, ça permet aux élèves, eh, en fait, de prendre conscience de ces enjeux-là. Puis, en même temps, bien, vous avez des activités, soit liées au français ou à d'autres disciplines aussi, également à l'éthique. Donc, euh, les, les cahiers de l'enseignant, vous allez voir, là, ça ressemble à ceux ici. Vous allez voir les compétences qui sont développées. Euh, puis, vous avez un petit guide avec des étapes, comme ici, celui-là, il y avait un Wook Lab, donc qui est un jeu questionnaire. Il est déjà fait... Vous, il vous explique toute la démarche pour télécharger le jeu pour pouvoir exploiter les ressources qui sont sur le site. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme ressource. Puis, euh, le CSSMI vous paie ça. Donc, euh, partagez la bonne nouvelle à tout le monde euh, pour vrai. Là. Donc, euh, voilà. Pour le curieux, je te laisse avec Art et Culture, Alex. Art et Culture dans ma tête, c'est un peu le même type de ressources que Google Earth. C'est encore une fois un, un bagage de, de ressources à utiliser en classe, tout fait. Euh, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose qui, une fois qu'on tombe dedans, euh, on a de la misère à s'en passer en fait. L'idée, c'est que, au fond, Google s'est associé avec plein de musées à travers le monde. L'idée de base, c'était ça. C'est Google qui fait des ententes avec certains musées. C'était à peu près en même temps quand ils voulaient scanner tous les livres du monde, là, que ça faisait des bots, tout est-ce que c'est une bonne idée de laisser Google scanner tous les livres de la planète? Euh, c'est un peu dans la même optique qu'ils voulaient s'approprier toute la culture de l'humanité. Mais on profite de arts culture, que c'est vraiment pas tous les musées du monde, mais ça a évolué l'idée en ce moment, en fait. C'est qu'eux, ils rendent ça disponible pour des développeurs, qui peuvent faire des expérimentations. Ils puis c'est pour ça que ça aussi, là, ça, ça, on pourra en parler pendant des heures. Euh, c'est que c'est un site qui est super vivant, qui change, euh, change à chaque semaine. Il y a toujours des nouveautés, il y a à peu près un nouveau jeu par mois. Les jeux sont toujours associés à un objet culturel. Euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est euh, un, module, un module qui s'appelle « Quelle est ta couleur préférée ?». Euh, moi, j'ai fait ça avec mes élèves pour travailler leurs émotions tout ça il y avait à définir cinq couleurs, leur palette de couleurs, puis euh, qu'est-ce qu que chaque couleur représentait pour eux. Euh, puis ensuite, l'affaire, c'est que quand tu rentres ces couleurs-là dans Google agriculture, bien, tu sortes les œuvres, dans leurs millions d'œuvres qu'eux autres possèdent, euh, ils sortent les œuvres qui ont ce même agencement de couleurs là. Donc là, les élèves avaient à choisir l'œuvre, à quoi ça leur parlait, puis on pouvait aller plus loin. C'est des choses qui sont gratuites, là, sans abonnement, c'est intégré à Google, c'est facile à partager dans Classroom, c'est facile de, de liker, là, de, de mettre à, de, de côté des, les œuvres, euh, nos œuvres préférées, et c'est vraiment le fun à utiliser. Puis, la page est jamais pareille, on y va d'une semaine à l'autre, c'est jamais la même chose, donc c'est pour ça que l'intérêt de, de mettre de côté des œuvres qu'on aime. C'est super le fun. Et on a toujours le gros bouton en bas traduire avec Google. Ça fait la job de Google Traduction, c'est-à-dire que c'est pas parfait, mais ça fait vraiment le travail de, au moins, pouvoir l'utiliser en classe. Comme là, j'ai cliqué sur le bouton et ça fait faire un tour de France. C'est pas, pas, Ce bout-là est pas extraordinaire, mais au moins, ça nous donne accès en classe à utiliser ces ressources-là. Dans la présentation d'aujourd'hui, j'ai mis plein de ressources que j'ai déjà faites par rapport à ça. Donc, vous pourrez, après la présentation, aller plus loin, aller voir ce que c'est, de quoi en retourne, de tout ça. Mais sachez que c'est là que ça vaut la peine de l'explorer. Euh, il y a des, des choses qui sont disponibles seulement dans, avec des appareils mobiles, dans la version mobile de Google Arts et Culture parce qu'il y a une appli qui est faite pour Android et euh, Apple. Et il y a des modules comme ça qui sont disponibles juste dans la version mobile. Euh, mais quand même, la version en ligne est super fournie. Déjà, des, si on n'a qu que des Chromebooks pour l'utiliser tout ça, c'est quand, euh, quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour les profs, des parcours, tout ça. Et euh, des thèmes. Puis souvent, quand les, des, des, il y a des thèmes qui vont arriver, ben là, il va y avoir un paquet de ressources qui sont là, comme en musique. À un moment donné, il y avait un thème de tous les, les, les instruments de musique digitaux. Puis le, le, c'est incroyable, là, tu pouvais faire apparaître des, les instruments devant toi en réalité augmentée. Puis, il y avait vraiment, vraiment plein de choses. Donc Encore là, ça s'appelle « Art et culture », mais c'est vraiment pas limité aux profs en art. Vraiment, vraiment pas. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, ça sert, encore là, comme euh, si je garde mon exemple des volcans. Tantôt, je prépare, euh, je prépare euh, un cours sur les volcans et euh, je vais écrire... En... Un des problèmes de, de, en passant dans c'est que souvent, la recherche va être plus efficace si on l'écrit en anglais. Donc là, j'écris euh, «volcano », puis là, ben, j'ai plein, plein, plein, plein de choses qui sortent. Et euh, c'est vraiment intéressant. Les élèves, en passant, ont le même accès que nous. Ils voient les mêmes choses que nous dans culture. C'est vraiment juste pour eux aussi un Moyen d'aller chercher de l'information, aller chercher des choses. Donc là, vous voyez, je suis dans une des pages qui parle du volcan, puis je peux regarder tout ça, puis c'est traduit par Google. Donc je peux utiliser ça en classe. Ça vient. Euh, c'est dommage de passer à côté de ça si on a à parler des volcans, par exemple. Euh, c'est vraiment, moi, c'est euh, comme un site ressource. Au lieu de faire une recherche volcan sur Google, puis tomber sur à peu près n'importe quoi, l'entièreté de l'Internet, mais là, on fait une recherche de volcan là-dessus, puis euh, ça, ça, on tombe sur des choses beaucoup plus de qualité habituellement. C'est un peu plus... Euh, il, fait, il y a de la curation, là, le mot anglais là, qui est fait pour, pour, pour mm. qu'on puisse utiliser ça en classe. Um, il y a un paquet de modules, c'est un bon moyen de, de, de, de l'explorer aussi, comme par exemple, il y a un paquet de jeux qui sont là, qui nous permettent... Là, les jeux, on a, de, on a de tout. Là. Il, y a, il y a du simple casse-tête à créer une poterie en 3D, euh, selon un modèle d'une vraie poterie antique, il y a vraiment un paquet de choses, c'est juste que c'est le fun de savoir qu'il existe, des fois ça peut servir notre cause, c'est un bon endroit pour envoyer les élèves qui ont terminé, les élèves qui ont de l'avance, c'est comme un bon complément de cours, euh, savoir que ça existe, celui qui fasse euh, du YouTube par exemple ou n'importe quoi, ils peuvent aller là-dessus et aller plus loin. Les... Euh, on peut explorer le site de plein, plein de manières. Il y a des thèmes, des collections. Euh, il y a, on peut voir en ordre chronologique, par couleur. Euh, c'est vraiment, il y, a, il y a plein de façons, au fond, de, de, de voir ce qui se passe sur ce site-là. Un de mes endroits préférés du site, c'est les expériences. Comme j'avais commencé à vous le dire tantôt, il y a à peu près une bonne cinquantaine d'expériences qui sont là. Il y en a qui n'ont aucun rapport avec un, un, le monde scolaire. Mais c'est une expérience que j'avais utilisée comme pour faire les, les, les couleurs dont je vous parlais tout, tantôt. Donc ça, c'est euh, des choses qui ne sont pas nécessairement faites par Google, mais qui sont faites euh, par euh, des développeurs, des, des, des, euh, des programmeurs. Il y a, il y a une expérience, par exemple, de danse. Fait que si vous avez une prof de danse à votre école, bien, ça peut être une bonne manière d'utiliser le numérique en danse, tout ça. Il y a tout un, il y a un paquet de choses qui sont là par rapport à, à des... des, des des fois, des thèmes qu'on ne voit pas. Et ici, on voit Blob Opera. Le, le, le Blob Opera, ça vaut la peine. Si vous voulez en essayer un, c'est vraiment cute. Il euh, faut montrer ça à vos profs de musique. C'est super le fun pour voir les différentes euh, Fait que c'est euh, Google Art et Culture. C'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment fun. Donc, euh, j'ai mis quelques choses à faire avec ça. Euh, euh, mais euh, vraiment, là, après ça, il faut laisser libre cours à votre créativité. Ensuite, il y a l'arrobas dans Google Documents. Au fond, c'est une nouveauté du printemps dernier, je pense. Et l'arrobas, ben, ça nous permet, si je suis là, je suis dans Google, ça nous permet d'avoir accès à ce qu'il faudra aller chercher dans les menus en haut ici. Mais ça nous permet de l'avoir directement dans le document. Donc, si j'écris l'arrobas, et je peux euh, me permettre, Alexandre, c'est vraiment dire. la même stratégie qu'on a utilisée tantôt pour créer les jetons intelligents. Donc, il y avait Exactement. les jetons intelligents, mais il y a d'autres oui. options aussi avec la Donc, c'est la même stratégie pour les deux euh, options. Exactement. Donc, je viens écrire la et là, j'ai déjà un menu qui est là, que je peux aller euh, explorer. Cliquer sur le chevron ici pour développer si je cherche quelqu'un. Mais l'idée. C'est que moi, par exemple, je suis en haut de mon document, je veux faire un titre, je vais écrire titre. Et là, on me propose titre, titre 1, 2, 3. Donc, moi, ce que je veux, c'est un titre 1. Je fais ça comme ça, j'ai juste fait Enter. Et là, je peux écrire mon titre. Ça va être en titre. Ensuite, je veux faire l'arobase Je veux la date du jour, donc je peux faire date. Et là, ça me propose date du jour. Je fais Enter. J'ai la date du jour qui s'est écrite. Donc, c'est un nouvel outil qui est là, pour avoir accès, je veux un menu déroulant, comme on parlait tout à l'heure. Donc, je peux faire menu déroulant. Euh, non, c'est liste, euh, <rire> liste déroulante, pardon. Je l'ai ici. Si je voulais une liste à putes, mais je l'aurais ici aussi, une liste de contrôle. Donc, je fais liste de contrôle et j'ai ma liste de contrôle ici, comme ça. Donc, le de s'habituer à avoir le et et d'écrire ce qu'on veut faire. Au lieu d'aller chercher en haut, c'est juste comme une une habilité de plus qu'on peut avoir avec Google Docs, c'est là, c'est nouveau et c'est le fun d'en profiter. Ils ont aussi des composants principaux qui sont ici. Là, ça, ça va se bonifier avec le temps. Pour l'instant, c'est ceux-là qui sont là. On peut, au fond, c'est des modèles qui sont là comme notes de réunion. En ce moment, on est en train de faire le webinaire. Il était dans notre Google Agenda, donc il nous propose de prendre des notes pour la réunion qu'on a tous ensemble en ce moment. Je vais cliquer là-dessus et ça va automatiquement joindre, m'offrir de partager avec les membres de la réunion. Ça vient faire plein de jetons intelligents déjà placés et je suis prêt à prendre des notes et je suis prêt à prendre des tâches. Ça va être partagé automatiquement avec les gens de la réunion. Donc, c'est un peu... long d'école de la salle de classe peut-être, mais quand même, ça peut c'est bon à savoir euh, pour les élèves, c'est le fun, de ceux qui veulent aller plus loin, euh, devenir euh, meilleur avec cet outil de Google, mais ça vaut la peine. Et un petit détail, et je termine avec ça, je vous laisse explorer ensuite. Un petit détail, c'est qu'en faisant le « et si j'écris, mettons, « chien ah, », mais là, on propose... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est ça que je voulais que tu fasses, j'étais comme « j'espère que tu vas... Ouais. » C'est au fond, je veux faire un bonhomme sourire, mais je fais « arrobas », j'écris « sourire ». Et là, j'ai visage souriant. Euh, je fais euh, « arrobas Canada », par exemple, et ça va me proposer le drapeau du Canada. Donc, ça nous donne un accès rapide à, aux emojis. Dans le fond, quand on, on les cherche en même temps qu'on vient les créer, ça vient comme mettre ça ensemble. La recherche et la création, ça va, ça va super vite. Dès que tu as trouvé, mais tu fais clic et ça vient s'insérer. Donc, je termine là-dessus. C'est juste que vous le sachiez, c'est le fun à explorer. Ensuite, euh, on termine avec les iPads. Est-ce que tu veux, on va arrêter de partager l'écran, je pense qu'on peut en parler les deux ah. ensemble, Alex, si tu veux. Les informations se trouvent dans le diaporama, mais en enfin, fait, on avait envie de vous partager la bonne nouvelle, donc... <rire> La bonne nouvelle du jour. Donc, ça fait un an qu'on travaille là-dessus, Alexandre et moi, en fait, depuis que je suis arrivée, je pense. Puis, je pense même que tu travaillais avant la pandémie sur le dossier. Oui, il y a eu la pandémie qui a stoppé, mes, mais... qui a changé de sujet, mettons. Là. Je me suis ouais. occupé de Google quand la pandémie. J'ai laissé de côté les iPads. Il n'y a plus personne qui s'occupait des iPads pendant la pandémie. Mais là, on ah, s'y les personnes qui ont, euh, les enseignants qui ont des iPads dans les écoles, des fois, bien, on dit disant « Ah, c'est difficile à utiliser, c'est difficile à partager, on ne sait pas quoi faire avec les productions une fois que c'est fait. » Donc, c'était un gros enjeu. C'est comme si l'iPad, auparavant, c'était un peu comme une brosse à dents ou un appareil, même un cellulaire. C'est comme si on pouvait avoir juste un utilisateur. C'était très difficile de l'utiliser en multi-usager. Depuis... Euh, cet automne, on a euh, un projet pilote dans une école, mais ça va pouvoir se partager à d'autres écoles, euh, avec des iPads en mode multi-session. Donc, l'iPad, maintenant, peut s'utiliser un peu à la manière d'un Chromebook. On a des passés d'utilisateurs, un identifiant CSSMI. Euh, et puis, ben, les élèves disposent de 200 Go de stockage iCloud avec cette adresse-là. L'enseignant aussi, euh, on peut utiliser euh, une plateforme qui s'appelle En Classe où on peut euh, partager du contenu à nos élèves, regarder les écrans, ce qui se passe, euh, euh, pouvoir euh, envoyer euh, une page précise à un élève, envoyer un élève vers une application. Donc, vraiment gérer notre classe. Il y a plusieurs autres stratégies pédagogiques pas juste d'interdire, puis de couper le son, puis de couper les applications, mais c'est vraiment qu'on peut l'utiliser, voir l'écran de l'élève, projeter l'écran au tableau. Alexandre mène le projet avec un enseignant au secondaire. Il y a une enseignante du primaire qui devrait commencer bientôt. J'ai eu la nouvelle il y a quelques instants. Donc, on ont fait signer les autorisations euh, parentales. Donc, ils veulent mettre en place ça. Donc, on s'en va vers ça. Donc, le point est... Qu'avant, avant, c'est sûr que c'était pas un achat qu'on recommandait donc d'acheter des iPads. Mais là, vous sachez, en sachant ça, bien, sachez que c'est beaucoup plus facile d'utilisation et c'est un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus loin au niveau du développement de la compétence numérique dans le sens qu'on est en créativité. On peut créer de l'audio, on peut créer de la vidéo. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que qu'Alexandre et moi, on accompagne les enseignants. Donc, les thématiques d'accompagnement, on les a mis dans les diaporama, mais c'est beaucoup en lien avec la créativité, euh, tout ce qui est documentation pédagogique, euh, récolter des traces d'apprentissage avec nos élèves, tout ce qui est euh, fonction d'accessibilité. Donc, euh, c'est sûr que les élèves en 3812 sont sur PC, mais c'est quand même un outil... Écoutez, euh, juste la synthèse vocale, euh, on prend une photo d'un document, puis la, la, en fait, on est en OCR directement, donc on peut aller tout de suite à partir d'une photo, écouter un texte. Donc, il y a quand même une facilité, euh, puis euh, on, on peut vous accompagner en ce sens-là. Donc, c'est la nouvelle qu'on voulait vous partager, parce que peut-être que prochainement, dans les prochaines semaines, vous allez avoir des réflexions à faire dans vos écoles au niveau des achats donc, ne mettez pas cette option-là de côté parce que c'est une option qui est de plus en plus intéressante au CSSMI. Donc, dans le diaporama, et Alex vient de vous partager le lien, si on clique sur le code QR ou qu qu'on numérise, euh, vous avez en fait les 10 euh, ressources dont on a parlé aujourd'hui. Tout simplement, aller en dessous de votre ou de, de vos coups de cœur, puis expliquez un peu qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Euh, c'est quoi les idées qui viennent en tête à première vue euh, puis euh, après ça ben, dans trois minutes deux trois minutes on répond aux questions qui vont demeurer et on conclut on conclut je l'ai le mot on conclut avec votre petit cadeau qu'on va vous partager aussi donc partez pas parce qu'on va vous partager tout ça euh, après avoir rempli le digipad ah je suis vraiment contente j'adore vos idées merci c'est ah Merci, ça nous aide. Je veux dire, on on s'aide tout le monde mutuellement quand on fait ce genre d'exercice-là. Ça prend deux secondes, puis ça nous… Ah oui, OK, j'y avais pas pensé. Il y a plein de trucs que vous avez mentionnés auxquels j'aurais pas pensé. Donc, euh, merci beaucoup. Je vous laisse compléter ça, mais je, vous, je veux être certaine de respecter votre temps. Votre temps est précieux. On le sait. Souvent, vous vous êtes libéré pour être avec nous. Donc, continuez s'il vous reste du temps. Mais on voulait vous partager le, ben, le petit cadeau, là, on est content. C'est qu'en en fait, c'est une page. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, est-ce qu'on peut partager la présentation à vos collègues? Bien sûr, la présentation, c'est fait pour ça, mais on l'a fait en une page avec des liens, donc, vers les ressources également. Donc, si vous cliquez ici, tout. On arrive sur une page, vous pourriez l'imprimer, mais là, en fait, on perd l'interactivité. Donc, je vous conseille de la partager par un lien. Donc, on est en numérique, donc on partage par un lien. Et puis, ben, on a les 10 ressources, fonctionnalités qu'on vous a partagées aujourd'hui sur une page. Euh, on a nos adresses courriel, si vous voulez communiquer avec nous. Euh, tous les liens aussi vers nos ressources dans l'équipe APO. Et puis, euh, voilà. Donc, partagez cette page-là à vos collègues. C'est beaucoup plus simple. On voit en, en un coup d'œil, euh, en fait, euh, ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'était ça notre petit cadeau euh, euh, du jour. Donc, <rire>